Avec nous Elle est avec nous Alléluia Emmanuel Elle avec nous Emmanuel Elle avec nous Le mystère De la piété Yahweh des amis C'est incarné Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, ami du Emmanuel Emmanuel Emmanuel et avec nous Emmanuel elle avec nous Les mystères de la piété Les fils d'Elohim Ses sacrifiés Immanuel Immanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, elle avec nous, Emmanuel, elle avec nous, le mystère de la piété, le roi de gloire est ressuscité, Emmanuel. Emmanuel. Immanuel Immanuel Immanuel Immanuel Immanuel Immanuel Immanuel Est avec nous, Immanuel Est avec nous. Le mystère de la piété Grâce à Yeshua Je suis sauvé Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il Maranatha, Maranatha, Maranatha, je te verrai, on y va, je te verrai tel que tu y es, Alléluia. Je te verrai Seigneur Tel que tu es Maranatha Maranatha séjour. Alléluia séjour dans ta gloire C'est le message du temps Yeshua Yeshua revient Il revient chercher son épouse Prépare-toi Église Oh Alléluia Maranatha Maranatha Jésus revient à la fin de son église. Oh, oh, oh, oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton œuvre sur la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Alléluia. Au sénat. À l'agneau. À de él.